Alors que certains acteurs de la classe politique gabonaise bouclent les travaux relatifs à la concertation politique, les Gabonais lambda s'interrogent sur la suite à donner à la situation. À quelques mois de la tenue des élections, certains compatriotes estiment qu'il n'y a pas péril en la demeure. Plutôt que d'organiser les élections, il serait judicieux de te mettre à plat pour repenser le modèle du pays. L'Assemblée doit être dessus, le Sénat doit être dessus et on revient à zéro. Pour mieux gérer mais si on continue toujours avec les, les mêmes manières de gérer là le pays ne va pas avancer la même ma Si s'il y a concertation c'est parce que nous voulons que les choses marchent dans, dans la transparence s'il n'y a pas de transparence il n'y a pas élection, Et nous allons nous retrouver encore à la casse parce que ces mêmes hommes politiques qui nous manipulent aujourd'hui pas nous, nos, nos enfants. Ce sont ceux qui ont établi ces institutions. -là. Pour les élections, personnellement, je vois que c'est un peu trop tôt. Ce serait même mieux, peut-être comme disait madame le journaliste, d'avoir d'abord une, une transition, et bien se préparer, et mieux organiser les élections. Trop de difficultés énumérées par ces Gabonais qui perdent visiblement. Espoir. Nous souffrons de maladies, de faim. Nous ne sommes pas vraiment pris encore. Hein? C'est ce qu'on demande pour le, le pays. Pour ces Gabonais, la transition politique est l'issue. Ce serait une solution, comme partout ailleurs. Mais est-ce que ce sera possible Connaissant comment ça se passe depuis des années, est-ce que ce sera possible On reste euh, optimiste. Les, les Gabonais, accablés par les réalités, estiment qu'ils n'ont pas de pays de rechange. À la classe politique gabonaise de s'accorder véritablement sur cette voie que tracent les Gabonais pour un vivre ensemble.